Vous avez certainement vu passer mon top 5 des montres connectées pour les mobiles, les smartphones Android Mais vous, vous avez un iPhone, vous êtes dans la team Apple, un petit peu comme moi Donc vous vous demandez, mais quelle est la meilleure montre connectée pour mon iPhone en 2022 Ça sent un petit peu l'Apple Watch hein, dans le top 3, mais peut-être que vous ne savez pas quelle Apple Watch choisir Ou peut-être, peut-être, peut-être que je vais vous diriger vers une ancienne Apple Watch Ou carrément vers une montre d'une autre marque C'est parti pour mon top 5 des montres connectées pour un iPhone Yep. Yeah. iOS élimine la plupart des nouveautés des nouvelles montres qui sont sorties sur Wear OS comme les dernières Samsung comme la Pixel Watch etc etc c'est pourquoi en cinquième position je vais vous proposer une montre bas que j'ai au poignet que je suis en train de tester qui est une montre de chez Amazfit c'est la Amazfit GTR 4 alors je vous propose en cinquième position la GTR 4 mais vous allez voir peut-être un comparatif très prochainement vous pouvez aussi vous rabattre sur un une GTR 3 Pro par exemple les deux se, sont se vraiment très proche niveau prix, niveau finition bref les deux sont intéressantes. Alors pourquoi la GTR 4 en cinquième position de ce classement Parce que vous allez être sur une montre connectée moins smart qu'une Apple Watch mais moins chère aussi. Elle va être disponible à 199 euros ce qui est quand même un petit budget mais elle va vous proposer une grosse autonomie vous allez avoir une autonomie entre 10 jours et 2 semaines. Bref vous allez avoir une autonomie plutôt conséquente pour une montre connectée et elle va répondre à peu près à tous les besoins que vous pouvez avoir sur une montre connectée à part je vous disais la grosse partie smart. C'est à dire que vous allez avoir une montre qui va vous permettre de suivre votre santé plutôt bien, qui va vous permettre de suivre vos sports, il y a même sur ce modèle quelques petites nouveautés au niveau du suivi d'itinéraire, hein, niveau GPS au niveau du sport, vous le verrez pendant mon test, mais il y a, voilà, grosso modo, c'est la montre basique, la montre standard qui peut vous faire prendre votre première montre connectée avec une bonne autonomie, une, un bon suivi, que ce soit santé ou sport et avec quelques fonctionnalités smart comme par exemple, voilà, de pouvoir afficher les notifications, etc, etc. C'est une montre assez basique qui fait carrément le job, c'est pourquoi elle est en cinquième position. En quatrième position, je l'ai testé il y a quelques semaines, ça va être la GTS 4 Mini. Oui, ça va être une montre encore de chez Amazfit, mais avec un petit, petit format. Ça devient très difficile de nos jours hein, de trouver des montres avec une petite taille. Il y en a quelques-unes, hein, bah, au niveau de l'Apple Watch, vous avez une 41 mm. Si je me souviens bien, vous avez une petite taille. Mais voilà, après, sur les montres, sur les autres montres, ça va être difficile de trouver des petites montres. Et la GTS 4 Mini est une des plus petites au niveau de la taille et des plus performantes au niveau des fonctionnalités et des plus intéressantes au niveau du prix car oui elle est disponible en dessous des 100 euros elle va avoir à peu près toutes les fonctionnalités qu'une gtr 4 pourrait avoir plus ou moins car vous n'allez pas avoir euh, tout ce qui est euh, la réponse aux appels par rapport à la gtr 4 mais vous allez avoir un suivi de santé un suivi de notification un suivi de sport plutôt bien sur une montre assez compacte et à petit prix donc ça peut être la première montre connectée si vous avez un petit budget acheté en 2022 pour votre iphone c'est bien fait l'application est parfaite que ce soit sur android sur iphone c'est pour ça que Suite pour moi arrive bien à gérer euh, voilà, le système d'exploitation iOS ou le système d'exploitation Android sur smartphone. C'était le numéro 4, passons maintenant au numéro 3 en numéro 3, c'est un petit peu mon coup de cœur des montres connectées, orientées un peu plus sport et santé que Smart, mais qui a de quoi se bagarrer aussi au côté Smart, avec euh, voilà, un système assez intelligent pour pouvoir répondre aux SMS et aux appels. C'est bien entendu la Garmin venue de plus. Oui, cette montre connectée qui est sortie l'année dernière a pour moi tout pour être la montre connectée parfaite pour quelqu'un qui veut un petit peu de Smart, beaucoup de sport et beaucoup de santé. Une personne qui veut prendre soin de lui et avoir quelques voilà, fonctionnalités fondamentale comme la réponse au SMS via l'assistant vocal qui pour moi est super intelligent d'avoir fait ça parce que voilà, ça évite de développer un système d'exploitation directement sur la montre qui euh, nécessite du coup la création d'SMS, la création de, de, de messages etc et de passer directement par l'assistant vocal, je trouve ça très intelligent, cette montre connectée a un prix elle est au dessus de 400 euros je crois aux alentours de 450 euros mais vous allez avoir le savoir faire Garmin sur une montre circulaire, comparé vous allez voir au numéro 1 et 2 qui sont des Apple Watch là vous allez être sur une montre circulaire à peu près même prix qu'une belle Apple Watch Et vous allez pouvoir aussi ajouter quelques applications tierces Comme des applications de musique Spotify, Deezer Donc c'est le top pour moi Côté sport, santé Avec une petite touche de Smart qui fait plaisir Passons maintenant au numéro 2 en Numéro 2 de ce classement, on va parler Apple Watch. On va pas parler de la dernière Apple Watch 8 parce que pour moi ce n'est pas le meilleur investissement. Ce n'est pas elle ne sera pas dans ce top 5. Mais on va parler plutôt de l'Apple Watch SE, voire d'une ancienne Apple Watch que vous allez pouvoir peut-être trouver à un prix intéressant, ancienne mais pas trop. Par exemple, une Apple Watch Série 6, une Apple Watch Série 7, pourquoi pas, ou alors une Apple Watch SE ou SE 2022. Pour moi, en deuxième position de ce top, c'est de partir avec une Apple Watch avec un bon rapport qualité-prix. Vous n'avez certainement pas besoin il y en a il y en a qui ont besoin des dernières fonctionnalités de la série 8 qui ont besoin aussi d'un ECG ou autre pour le suivi de santé mais on va dire que je pense que 70% des, des personnes 70 voire 80% des personnes n'ont pas besoin d'avoir un ECG sur leur montre donc ils peuvent partir sur un modèle SE du coup en économisant de l'argent et en ayant bien entendu toutes les fonctionnalités smart qui donnent à l'Apple watch un petit goût sucré salé assez sympa j'essaierai d'aller vous trouver les meilleurs prix entre une série 6 une série 7 etc etc et je vous mettrai bien entendu tout ça en description passons maintenant au numéro 1 de mon classement alors, je vous l'ai pas dit en introduction, mais voilà, on est sur un classement sans vraiment prix, hein, sans vraiment budget, etc. On est sur un classement qui, pour moi, donne les meilleures montres connectées, un petit peu tout budget. Je vous ferai bien entendu, avant la fin de l'année, dans quelques jours, un classement des montres en dessous de 100 euros ou en dessous de 200 euros pour avoir un petit peu voilà, cet aperçu niveau budget. Mais là, en numéro 1, pour moi, c'est l'Apple Watch Ultra. Oui, c'est un très très gros budget parce qu'elle est au-dessus des 900 euros, elle est proche des 1000 euros. Mais pour moi, elle a vraiment tout. Elle a, je l'ai testé pour... En plusieurs semaines et elle a tout ce qui me plaît elle est beaucoup plus grosse hein, qu'une apple watch mais ça fait que l'écran est vraiment top dans la navigation dans l'utilisation et en plus son autonomie est au dessus d'une apple watch a8 son design assez mastoc moi me convient et même voilà je trouve que au niveau montre connectée ce qu'elle peut faire, son autonomie son design, elle ne conviendra certainement pas à tous les poignets hein, parce qu'il faut avoir un poignet moyen voire moyen gros mais pour moi c'est la meilleure montre connectée tout confondu en 2022 pour un iPhone parce que voilà elle a watch WatchOS donc elle aura toute la partie smart elle a une partie sport développée elle a une partie de résistance au top un écran plus grand bref c'est vraiment l'extension d'un iPhone elle peut même remplacer facilement un iphone en ayant plus d'autonomie qu'une simple apple watch c'est pourquoi elle est numéro 1 de ce classement merci d'avoir regardé ce classement des montres connectées pour iphone n'hésitez pas à me dire vous si vous avez d'autres montres connectées en tête hein. je sais que j'aurais pu partir sur des montres connectées cardio gps mais ça peut-être on verra ça sur un autre top parce que voilà pour moi vous vous souvenez il y a trois grosses thématiques au niveau des montres connectées la santé le sport et la partie smart là on essaye de faire un, un mix de tout pour ce top, mais c'est sûr que si vous voulez un top monde connecté plus spécialisé par, pour le sport, on sera plus sur euh, voilà les, les dernières Garmin, Phoenix, etc., sur du Swinto, sur du Coros, bref on sera un petit peu moins sur de fit on sera peut-être un petit peu moins aussi de l'Apple Watch, bref, on en reparlera, n'hésitez pas aussi si vous avez envie d'avoir euh, des petits conseils personnalisés sur le choix de votre montre, à rejoindre le Discord, il y a une rubrique spéciale pour vous aider à trouver la montre connectée qui convient à vos utilisations et à vos envies, et à votre budget sur le discord je vous remets le lien du discord en description et n'hésitez pas aussi à aller me follow sur insta tiktok et sur ma deuxième chaîne youtube plus spécialisée smartphone qui va arriver et je vous mets tout ça en description merci et à bientôt sur ma chaîne